Si vous êtes coach, consultant, freelance et que vous le cherchez à vendre vos prestations, ça marche même pour en réalité les, les autres types de produits, mais particulièrement vous, il euh, bah, y a des chances que vous demandez comment je mets les tarifs, comment je euh, définis le coût que ça représente pour mon client de travailler avec moi, comment je peux mettre un prix qui va lui donner envie de travailler avec moi. C'est Lingencia, auteur du guide du blogueur. En dessous de cette vidéo, vous pouvez vous inscrire à la formation Vente sur Internet. C'est une formation gratuite qui va vous aider à mieux vendre sur Internet. Donc, si c'est ce que vous recherchez, inscrivez-vous maintenant. Alors, comment on peut euh, définir un tarif pour être sûr que notre prospect va acheter La réalité, c'est qu'il ne faut pas définir un tarif, ni même deux, mais trois Admettons par exemple que euh, vous êtes coach et que vous voulez accompagner euh, sur euh, l'amincissement, euh, vous voulez aider les gens à maigrir. Et que vous dites, moi je facturerais bien quelque chose à euh, 150 euros par mois pendant 6 mois. Mais vous n'êtes pas sûr que c'est le bon prix. Moi ce que je vous recommande peut-être c'est euh, quoi c'est sûr que ça marche. Maintenant, à vous de définir exactement les montants, d'accord Ça, je ne peux pas deviner pour vous. de ne pas déterminer un prix, ni deux, mais plutôt trois. C'est-à-dire que vous allez proposer un tarif bas, le plus bas possible, sans que vous soyez frustré. C'est-à-dire, si vous proposez une formule à 100 euros, est-ce que vous serez quand même content de travailler avec cette personne Et qu'est-ce que vous pouvez offrir pour 100 euros qui va aider la personne donc, il faut que la relation, bah, vous soyez gagnante dans la relation. Donc, si je vends 80 euros, je vais être frustré, ça me demander du temps. Je ne vais pas être impliqué 90 non plus. Allez, je fixe la barre à 100. Mais qu'est-ce que je peux offrir à 100 sans que j'ai l'impression que de me mettre fait avoir D'accord Donc, ça, c'est votre premier produit. Et puis après, vous allez fixer un deuxième tarif qui est l'offre idéale que vous aimeriez vendre. ok Peut-être, vous pensez à 150, mais peut-être que c'est 200. Parce qu'à 200 euros, vous n'êtes pas obligé de dire j'enlève ça. Non, 200 euros, vous allez me donner ça, ça et ça et ça va aider la personne. Okay? Donc, vous avez votre offre à 100 euros. 200 euros, mais en réalité, vous voulez que la personne achète la, la formule à 200 euros par mois. Maintenant, bah, vous allez vous dire, ok, ça va faire cher. Donc, pour ne pas que votre client se dise, ah, c'est cher et je vais prendre l'offre à 100 euros. Vous allez définir une offre à 500 euros par exemple. L'offre à 500 euros, elle servira d'ancrage. Elle va aider votre client à se dire « Ok, face à cette offre à 500 euros, l'offre à 200 euros finalement, elle n'est pas euh, si chère que ça. Il faut que votre offre à 200 euros, elle soit, elle soit beaucoup plus intéressante que votre offre à 100 euros. Maintenant, l'offre à 500 euros sert d'ancrage, mais pas seulement. Vous avez parmi votre clientèle des gens qui ont un plus gros budget, qui ont de l'argent et qui sont vraiment motivés. Donc, l'offre à 500 euros, elle n'est pas forcément 5 fois meilleure que l'offre à 100 euros. Okay Parce qu'au bout d'un moment, vous pouvez pas, euh, voilà, si vous êtes coach pour les aider à maigrir, vous ne pouvez pas être chez eux et leur préparer à manger non plus. Donc, elle est mieux, mais elle n'est pas beaucoup mieux. Par contre, la personne a le budget pour et elle veut le meilleur. Et comme elle veut le meilleur, bah, proposer une offre à ce tarif-là. Par contre, voilà, pour qu'elle soit vraiment intéressante, essayez de donner quand même beaucoup de choses. Donc, si vous arrivez à définir trois tarifs, 200 euros, je dis 200, mais ça peut être 2000 hein, ou 20 000, mais bon, voilà, 2000. Une offre moins chère à, à 1000 euros ou 1500 ou 1200 qui donne envie, mais au moins vous êtes content, vous pouvez travailler. Vous dites, voilà, si vous n'avez pas de budget, prenez au moins cette offre-là. La personne va se dire, OK, je n'ai pas le budget pour 2000, mais je veux quand même travailler avec lui, donc je vais acheter l'offre à 1000 euros. Et puis, une offre à 5000 qui va vraiment satisfaire ceux qui ont vraiment et qui veulent vraiment aller plus loin. Euh, et qui euh, et ça va vous aider à mieux vendre la deuxième offre qui va paraître beaucoup moins chère quand vous aurez présenté la troisième offre. Voilà, essayez de mettre ça en application quand vous faites un devis la prochaine fois, de proposer trois formules. Et ça va vous aider drastiquement à convertir. Euh, c'est ce qui m'est arrivé aussi et c'est ce qui arrive euh, auprès euh, de beaucoup d'entrepreneurs que j'observe. C'est toujours d'avoir ces trois types de prix-là. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, bah, surtout si ça vous donne des résultats, venez nous le raconter. Je serais ravi, ravi d'en entendre. Parlez donc, encore une fois, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vendre sur Internet et que vous voulez des clés, des conseils pour vous y aider, la formation Vente sur Internet est gratuite en dessous de cette vidéo. Inscrivez-vous et vous la recevrez directement par email. Ciao, ciao et à la prochaine.